On en a plus rien les gars, c'est fait baiser. Et on signale. Mais il a rien fait. Être un connard de naissance, c'est une raison non T'as dit que t'es une femme, tu peux créer un drama si tu veux. Tu peux dire qu'il t'a agressé sexuellement. <rire> il est à la PA. Yes, yes Non Il est pas mort Pas fini Pas fini, pas fini NON Il a temps de rush, qu'est-ce que t'as fait Hein Pourquoi t'as dit yes il m'a. parce que, que, que, que j'ai retué qu quelqu'un alors qu'il y avait deux downs. J'en ouais, ai down deux, j'ai retué quelqu'un. Oh non NORKAN NON Merci pour le seul même bozo NOOOOOOON Ça fait beaucoup de ah, S quand même Il y en a au moins un oui. qui passe Baiser Ah oh non il y aurait pas d'ailleurs Baiser Baiser Vas-y <rire> C'est pas possible C'est pas possible C'est un appel Peut-être c'est un mec Peut-être c'est un signe des lieux Comparateur C'est à C'est à moi que tu as reçu tu rigoles, tu avoir un jeu de drame, et franchement j'ai la chance d'avoir un gros cul Parce que assis sur cette chaise depuis maintenant une semaine Je vous jure que si j'avais pas un gros cul Je pense que j'aurais eu trop mal aux fesses ouais. Mes chers frères, mes chères soeurs Nous sommes aujourd'hui réunis pour et le Saint-Esprit ouais. Je vous jure que c'est purement pour trop Parce qu'il y a des lettres différentes hein. C'est juste parce qu'il y a des lettres différentes hein. C'est vraiment juste pour ça hein. Ok vas-y dis-moi j'étais en train de dormir Ouais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 Ouais bah oui parce que en fait du coup je me suis réveillé, je me fais oh putain je suis en train de faire un cauchemar et... Boum Non si tu te souviens c'est que je me suis loupé. Oh non ça dégoûte. Take my horse to the what I rode, I'm gonna run to my gang on... est 6, 6, 4. Take my horse to the what I rode, I'm gonna... Et là on apprend qu'on est le garou solitaire comme dans toutes les games et après on fait... Oh non encore le garou solitaire on va devoir gagner tout seul et en fait on va galère un petit peu et ensuite on va gagner tout seul Parce qu'on est vraiment trop fort, ok c'est toi le solitaire Mais c'est ce que je viens de dire en fait Écoute-moi Ran, tu me remets un coup tu meurs Lit est-ce que t'es intéressé par Drago par hasard C'est un petit streamer à qui je termine, je fais la Zilan, le beau gosse Il est drôle, il est très drôle, Tu peux aller voir dans les vlogs Zylande, peut-être que t'aimeras tout vous que ma mère elle vient de m'envoyer un message pour me dire T'inquiète, le cours sur les matériaux vigilance il est pas important. Donc là elle m'incite à sécher un cours pour faire Doctor Love. Est-ce qu'on n'a pas passé un cap en termes de, de relations maternelle mère-fille, au niveau de, du streaming T'as chaud Lilith De ouf euh, de ouf. Tout le week-end. Tout le, le week-end, week genre vraiment ça s'arrêtait pas. Ok Ok Pourquoi NVIDIA Light Ah oh, bâtard Oh mon dieu Oh mon dieu j'ai tellement peur J'ai tellement peur Oh non j'étais tellement pas prêt Bon app euh, Lolo Ah oh, ma pizza elle va cramer Ma pizza, ma pizza, c'est ma pizza Le premier live que je vois après les vidéos YouTube C'est vrai Oh bienvenue Ah oh, ça fait trop plaisir Reste mec c'est trop drôle Enfin, je, fais un, oh, je fais un bon ski à partir du moment où je fais de la merde. Je vais faire ma gueule, hein. Je me hein. Je suis là, je suis là, Vas y J'aime trop l'idée J'aime trop, j'adore, j'adore Et je veux qu'on fasse ça le jour de la LAN, premier degré. Et du coup, en fait, la plupart des swaps se font durant le changement de phase. Et euh, c'est très dur, c'est très dur, genre c'est comme si tu te lèves le matin et euh, tu te levais et tu te cognais le petit orteil dans un meuble. Bah là c'est pareil, en fait du coup tu te lèves, prends la manette et t'arrives directement sur un boss en face d'eux, c'est énorme. Tout va bien. Je suis un peu déçu Gagner avec la République en marche, vous êtes sur votre pouvoir de persuasion pour confiner la Faites de vous un pilier pour lutter contre l'épidémie extrême. Vous disposez de la commande slash confinement qui donne l'effet slowness à tous les joueurs de la partie pendant 30 secondes. Trois utilisations par partie, vous devez gagner avec la République en marche. Let's go! On va on a enfin le pouvoir de confiner la France. J'ai trouvé une partie. Et comment je sais, je suis quoi? Je veux, bah, je veux. Je veux, je veux te Je veux. C'est bizarre, j'ai pas joué, genre. Moi j'ai Amazon Prime. Bah voilà. Bah, il faut juste que tu lis ton compte. Demande à tes parents. Papa, va voir tes codes Amazon Prime. T'inquiète pas, c'est pas pour acheter des trucs bizarres sur Amazon. Parce qu'on peut acheter des trucs bizarres sur Amazon, hein, ça je suis là. Ouais. Non, non, mais juste euh, vas-y. Euh, pourquoi on va acheter des capotes en pharmacie J'ai pas, pas fait ça. Hein. Salut maman, non. salut. C'est en retard Non, non. c'est en pas. Si, c'est retard. Pique pas, pique pas, pique pas, -pa, s'il te plaît. Je peux tenter de récupérer ma spectre. Nickel. C'est bon. Mika, la moi Il t'a Lâche La La Mika La moi Mais arrête Mais regardez, regardez, il ne lâche pas Tu vas trop loin, tu vas trop loin. C'est la lit Il n'y a pas besoin de la tenir. C'est ce qu'elle m'a dit hier. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, pas pas non, non, l'ali, Oh, merci Fano! Lol, vous avez compris la blague, genre, merci Fano. Genre, euh, le. Le truc, genre, euh, merci. Bon, t'es le moins, ah moi. bon, moi, moins, moins féministe du Chanel, c'est bon? Hein. Moi, je suis le moins féministe du Chanel, hein! Je suis le moins féministe. Non, ah, non, non! Je suis le plus féministe du Chanel! Ah, il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit, hein! Il l'a dit, hein! Comment ça, mon frère? Ah, merci, le gars, pour un subgift, t'as juste des mots! Putain, Mais c'est pas possible! Attention! Ah! 2 3 Ça va marcher 1 2 3 Ah ça a marché Ah non mais je n'ai pas allumé la deuxième 1 2 3 Pourquoi ah, le deuxième il s'allume pas Ah c'est bon Regarde ce que je viens de faire c'est trop stylé Ça rentre tout petit genre je peux la mettre horizontale C'est trop stylé Genre là tu bois genre Allo Bichard c'est quoi ton Oui Je je Je m'appelle Genre Ça me ferait Je me Je. Non Jeanne Jeanne au secours Jeanne au secours François François <rire> Karine, qu'est-ce qui pèse justement en moyenne euh, 3 <rire> tonnes, qui mesure euh, 6 mètres et qui a... ma bite impressionne les petits et les grands Non, pas bon, ma bite Pas <rire> bon, ma bite